Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture, un unboxing Yu-Gi-Oh Les Dragons de Légende. Ça y est, c'est sorti, on va enfin pouvoir avoir l'extension, enfin, les cartes même rééditées en rapport avec Critias, avec le Timé, et tout ça. Et quelques petites nouveautés qui font plaisir. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais euh, ça comporte deux boosters et au milieu, euh, une des cartes promo parmi les... Alors, je crois qu'il y en a 7. Sept... Bon, il y en a 7, c'est ça Bah alors, on peut l'avoir, du coup, on peut choisir celle qu'on veut. Ce qui fait que je pense qu'il y a certaines cartes qui vont rapidement disparaître comparé à d'autres, hein. certaines cartes euh, dont l'utilité euh, va dépendre pour chacun. Du coup, à voir, même si je pense que Jinzo, Harpy et euh, la fusion Magicien du temps... Moi, je voulais la fusion Magicien du temps, donc j'ai pris le pack avec la fusion Magicien du temps, mais je pense que les autres vont aussi être très recherchés. Du coup, avant l'ouverture, n'oubliez pas la petite chainbox, allez hein, sur chainbox.fr pour faire vos commandes, et nous on va s'ouvrir donc le dragon des légendes, la série complète tout de suite, allez c'est parti alors, alors, alors, alors donc ça c'est bien, on a le petit dé, un petit dé qui est offert, et ça c'est cool du coup, deux boosters euh, de 18 cartes chacun, plus ben, la carte promo, et donc du coup là, le magicien du temps du lendemain, la fusion donc avec magicien du temps plus un monstre à effet une carte que j'attendais énormément C'est une des cartes d'ailleurs que, que je voulais le plus. Hein. Du coup, alors les cartes, on ouvre. <rire> bon, je ouais, celui ici. Les, les boosters sont beaux. Ah bah, ils sauvent tout seul. Attends, -y. je J'ouvre en deux. Ça va, il est pas non plus trop abîmé. Alors, on... alors une carte que j'ai déjà eu en je ne sais pas combien d'exemplaires. Porte bloqueur. Le dragon force de miroir. Alors ça, c'est cool. Avec le cours de Critias plus force miroir et on peut invoquer ce dragon. Chaîne d'entrave du dieu. Âme du guerrier ancien. Gardien et Athos. Admiration des milliers magires en plus. Épée de dragon noir aux yeux rouges. Donc la griffe d'Hermocrate. Le royaume non putain C'est une des cartes que je voulais le plus parce que, ben, elle coûtait cher. Et elle n'est pas beaucoup sortie. Du coup, j'attendais sa réédition avec impatience. Et je le voulais là-dedans. Bon, c'est bon, j'ai eu les deux cartes que je voulais. On nous voit la suite. Le masque Toon. Ça, c'est trop bien. Chevalier légendaire de Timé. Mercure, l'exécutionniste. Fleur, cardian, euh, sol avec Calligraphe. C'est vrai qu'il y a eu les fleurs cardians, hein C'était des, des, des cartes plutôt pas mal en hein, que guerrier. Force de mêlée. Fleur cardien, pin avec grue. Auricalcos. Chenoros, Ah, c'est vrai qu'il y a le Sodorite qui est dedans. Numéro 98, Antitopic. Piekorma, Princesse de la Prédiction. Red Raptor, Faucon, Lame Brûleur. Voilà. Bon <rire> euh, Là, je sais pas trop quoi dire, parce que je suis hyper content. Déjà, le Chevalier Légendaire, Timé, le Royaume Toon et le Masque Toon. Mais rien que ça, déjà, ça fait la différence. Du coup, on va s'ouvrir le deuxième. On espère qu'on va avoir autant de chance. Oula et on a les entrées aussi un peu en deux. Alors, Aile noire, ouragan de la tornade, gardien assassin à la faux, correspondance, ça c'est évité pour mon deck seigneur du rouge, 4 quatre... rituels avec, euh... avec. quoi déjà en 4 rituels C'est avec transmission des yeux rouges, elle tyran, entrave du double bras magique, numéro C73, splash supra des abysses. Araignée à la roulette, carte super fun et rigolote à jouer, mais je pense très risqué. Un autre Royaume Toon, non mais c'est pas vrai Cette chatte Alors, j'arrive même pas à lire. Le dragon... Oh putain, mais... Dragon sipher aux yeux galactiques, d'accord. Je pas que c'est la ressorti du galactique. La mallette Toon. Je suis trop content, j'ai tout ce qu'il me faut pour le Toon, là, parfait. L'hypotartiste. Hôtel du Rituel, Franche-Cyber, Chevalier Night Express... Fléchil, euh, oui ça. Fléchilf Princesse de la Prédiction. Cyber Petit Ange, Rituel de l'ange machine, Jupiter le Grand. Voilà. Bon. Alors là, franchement. Je pense que. que bah, je sais pas. Je ne connais pas du tout la cote, hein. Vous savez très bien, je regarde jamais les cotes des cartes. Je regarde jamais les codes des cartes du coup je ne sais même pas si j'ai eu des cartes qui sont cotées, peut-être dragon, cipher Géatique et encore. Mais le royaume toon l'avoir eu en x2 c'est parfait de chez parfait. Je le magicien du temps du lendemain. Et quelques cartes intéressantes, du coup ça vaut vraiment vraiment vraiment le coup comme boîte. Marvin Question. Critias ou Timmy timé Donc voilà, c'est la vie de Timmy. Marvin a vu la saison 3 que je pas Euh 4 Saison 4 Saison 4. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit euh, bah bientôt pour une prochaine. A la fin du mois, il y a aussi des displays qui sort euh, l'ascension de rat. Et il n'y aura pas de display. Je vous annonce, euh, ce sera des boosters. Question comme Ah bon Si je gagne en moto, par contre, il y aura des deux displays, voire trois, voire cinq, voire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu et à partager surtout la vidéo. C'est le plus important. Et je tape dans mon petit truc, c'est cool.